Et eh bien, salut à tous, c'est Spinny. et aujourd'hui, petite vidéo annonce ou événement de chaîne, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y aura du renouveau sur la chaîne. Euh, comme vous avez pu voir dans le titre, je débute en animation, donc euh, je deviens euh, animateur, enfin non, je sais pas, dit comme ça, ça fait un peu genre animateur radio ou animateur de vacances euh, perdu dans les bois, enfin bref. Euh, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y aurait du renouveau sur la chaîne, c'est à dire des animations et ça je pense que ça va vous plaire. Donc euh, il y a d'ici là presque un an. J'avais débuté le, les animations, c'était un peu dégueulasse parce que je débutais. Forcément, euh, c'était mes premières, euh, premières fois. Les premières fois sont toujours euh, un peu dégueulasses pour certains. rapport pour d'autres qui sont vraiment. Euh, qui ont des talents cachés. Mais bon ça. Ça arrive une fois sur deux. Du coup, euh, où est-ce que je vais en venir Donc cette vidéo va servir à, à dire que la chaîne va changer. Alors je ferai toujours du multigaming, euh, toujours du, des vidéos sur euh, des jeux, mais il y aura de l'animation, donc euh, vous étonnez pas si vous voyez parfois de l'animation, je pense que ça va vous plaire peut-être, euh, je l'espère en tout cas que ça va vous plaire, bref, alors euh, je voulais vous dire un peu les qualités, les défauts que ça a d'être euh, animateur, enfin pourquoi je dis animateur en fait, c'est pas ce mot là d'ailleurs donc pour ce qui est des qualités c'est que bah, du coup ça va me faire découvrir quelque chose de nouveau Que j'ai jamais fait auparavant Alors si avec des euh, petites animations euh, il y a longtemps qui étaient un peu dégueu Mais euh, je vais, là je me suis un petit peu amélioré J'espère que ça vous plaira du coup les animations que je vais vous proposer Alors cette phrase est un peu cliché mais je sais pas quoi d'autre dire Donc euh, on va dire ça, on va laisser ça comme ça euh conséquence, ce qui est des défauts, c'est qu'il n'y en aura pas des masses, des animations euh, parce que ça prend du temps, tout simplement c'est genre 20 secondes d'animation, j'arrondis un peu c'est 20 secondes ouais, 20 secondes on va dire, ça prend 3 heures de travail, donc c'est long, avec le coloriage le, les ombres, tout ça, etc, euh, ça prend du temps donc il n'y en aura pas tout le temps, j'ai envie de tester déjà ce que ça donne en bah pour cette année 2018, c'est ça justement, l'année 2018, ça sera du nouveau sur la chaîne. Il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Pas comme l'année 2017 où j'ai pas fait grand chose et que j'étais un peu feignasse. Là, pour le coup, euh, pour le coup, je vais essayer de travailler un peu sur ma chaîne. Vous proposer du nouveau avec des animations. Euh, donc sur ce, euh, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est bien ou pas que je me lance sur l'animation sur ma chaîne. Alors en tout cas, ça, je pense que ça va être fun. Ça va être fun de vous proposer euh, des animations et tout. Ça va être fun aussi de faire beaucoup de travail du coup pour les animations. Mais c'est un risque à prendre et euh, c'est quelque chose que je pense qui va me plaire. Sur ce, euh, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ciao tout le monde.